Donc, euh, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé euh, de Jacques-Normandin, Assurance sociale 231-249-525. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'a pas d'immatriculation d'assurance sociale, n'a pas de droit, n'a pas d'autorité, n'a pas de pouvoir, n'a pas de loi qui s'applique à lui. Euh, n'a pas le droit à un compte de banque, puisqu'il n'a aucun droit. Il n'a pas le droit à il est au québec il n'a pas le droit à avoir un logement ou quoi que ce soit. C'est seulement la personne physique qui a tous ces droits-là. Et euh, je ne me suis jamais débarrassé de cette personne physique-là, euh, même si j'ai fait reconnaître euh, en 2004... Euh, Devant l'honorable juge François Godbout, la distinction entre l'être humain, c'est-à-dire la personne raisonnable qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, et la personne physique, Jacques Normandin, qui a le numéro d'assurance sociale 231-249-525, mais qui n'a pas d'identité. Donc, qui n'existe pas en chair, en os et en âme. Ça n'existe pas. Et euh, aujourd'hui, on va parler de caviardage. Et le caviardage, c'est ce qui est écrit ici. Je ne sais pas si on va pouvoir le lire correctement. Un petit peu. Donc, le caviardage, euh, c'est une opération consistant à supprimer certains passages d'un texte écrit, lesquels sont considérés comme gênants, compromettants ou immoraux sur ordre d'une censure quelconque. Et c'est ce qu'utilisent les juges euh, devant les tribunaux judiciaires pour ne pas respecter votre identité. Euh, ça a été utilisé à la commission Charbonneau, ça a été utilisé dans le dossier de, de Mme Lise Thibault, euh, qui était l'ancienne lieutenant gouverneur au Québec. C'est utilisé dans les cas où vraiment la loi ne s'applique plus, où les droits n'existent pas, où euh, les gouvernants judiciaires, c'est-à-dire les juges, qui représentent, qui composent toutes les majestés sans famille royale au Québec et au Canada... Euh, juge les citoyens, les citoyennes, euh, les contribuables ici et les, les emprisonnent ou euh, se saisissent de tous leurs biens pour, euh, pour tout simplement éventuellement détruire euh, tout le tissu familial et le patrimoine familial. Donc, euh, on va débuter euh, directement euh, cette euh, question de caviardage-là euh, concernant le juge Gaëtan Dumas au dossier 460-36-000240-143, euh, lequel le juge a effacé euh, les, le début du repiquage audio de l'audition de la cour quand je me suis euh, présenté, et euh, je vais arrêter euh, à ce moment-là pour vous l'expliquer davantage. Donc, euh, c'est certain qu'on n'est pas obligé d'être devant une photo ou quoi que ce soit, ce qui est important, c'est ce que j'ai à vous dire. Donc, ce n'est pas euh, ce qui va se passer euh, sur l'écran, mais bien ce que vous allez entendre. Et on va débuter immédiatement. Ça ne sera pas très long. Et voilà. Donc là, ils m'ont appelé euh, de la salle d'audience euh, dans le palais de justice pour que je me présente au nom de Jacques Normandin. Donc, étant donné que j'ai été jugé sous le nom de Jacques-Antoine Normandin, je me suis préparé pour être capable de m'identifier de la bonne façon au juge dans la salle d'audience. Écoutez bien ça. Monsieur Normandin, chez vous Avec Guy Fontaine, pour la couronne fédérale. N'oubliez <coughs> pas, il dit pour la couronne fédérale. Donc, il est supposé de représenter la reine d'Angleterre et non les nombreuses majestés, dont le juge Gaëtan Dumas, c'est un juge de la cour supérieure. Et il représente la reine, c'est lui la reine, dans le fond. Ces gens-là, c'est des majestés sans famille royale qui ont le pouvoir souverain de donner des avis juridiques à nos législateurs, parce que les législateurs, souvent euh, n'ont pas euh, la capacité, la compétence, même s'ils sont élus par le peuple, n'ont pas la compétence pour nous servir, puis ils sont obligés de demander à une institution privée, qu'on appelle les tribunaux judiciaires, comme la Cour suprême du Canada, pour euh, tout simplement orienter les politiques de nos gouvernements. Je continue. C'est jacques joseph Pierre, antoine Normandais. Je suis représentant pour Jacques Normandais. Euh, regardez donc. La mm -hmm. salle est je j'ai pas de temps à perdre, l'illéiserie, c'est pas la place. J'ai lu vos procédures, là, et euh, vous prenez la place de d'autres personnes. Alors... Voyez-vous, euh, ce que le dit le juge en question, il est totalement en situation de conflit d'intérêt il n'est pas là pour considérer mon identité euh, d'être humain qui n'a pas un numéro d'assurance sociale par rapport à la personne physique que je représente que je n'ai pas renoncé, que je n'ai pas révoqué qui est Jacques Normandais avec un numéro d'assurance sociale 231-249-525 il, il avait pas le droit de me dire que c'était des niaiseries ce que je disais là donc, c'est de l'abus de pouvoir, c'est de l'abus de compétence. Il m'a dit que je retardais les gens alors que le jugement précédent dans ce même dossier-là, qui m'a conduit en prison le 12 décembre dernier, c'était Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. C'est lui qui a été mis en prison. Ce n'est pas Jacques Normandin qui a le numéro d'assurance sociale, qui n'a pas d'entité en vertu de l'article 4 de la loi sur les faillites et l'insolvabilité, la loi B3 du gouvernement canadien, la loi fédérale B3. Donc, euh, le juge est quand, en parfaite situation de conflit d'intérêts. Il est là pour protéger la fiscalité. Il est là tout simplement pour euh, protéger aussi euh, les demandes du procureur euh, de la Couronne, Guy, euh, Guy Fontaine, et du procureur de la Couronne du Québec, euh, Madame Boisvert, maître Boisvert, euh, à ce que je sache. Et euh, ces gens-là ne sont pas là tout simplement pour euh, servir Sa Majesté la Reine d'Angleterre, donc euh, le chef du Royaume-Uni au Canada, mais ils sont ici, euh, ils sont là à, à la cour tout simplement, comme imposteurs, euh, usurpateurs euh, de l'autorité de la Reine. C'est de l'insurrection. Ils utilisent le titre de Sa Majesté, alors que la reine n'existe plus ici, il y a eu d'évolution de l'autorité et des pouvoirs du gouverneur général en 1985 par Brian Mulroney euh, au chapitre de loi P1. Et l'article 2 de la loi P1 dit que le, Canada, que le Parlement du Canada continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution du gouverneur général. Donc, voyez-vous, c'est ça du caviardage. Personne n'est au courant. Tous ces gens-là ont fait serment de confidentialité de ne pas vous révéler ce que je vous révèle ce matin. On continue. Ah. Quel est votre nom, monsieur? Euh, écoutez, euh, moi, je vous demanderais... Je... Écoutez, je vous demanderais de voilà. vous récuser Voyez-vous qui était au courant que je suis un être humain, un être humain c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, euh, représentant autorisé de Jacques Normandin en vertu du dossier judiciaire, 200-22-028-373-041, il le savait. Et il ne veut pas faire reconnaître ça, parce qu'un être humain n'a pas de dette, il n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire, d'accord, mais il n'a pas de dette, ni publique, ni privée, et là, il a voulu tout simplement renverser ou euh, faire reconnaître que Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, c'est la même chose que jean Normandin. Alors que Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, c'est l'article 1436 du Code civil, alors que jean Normandin, c'est les articles 1, 298, 301, 905 à 907 du Code civil. Donc, c'est complètement différent. Et le juge, en plus de ça, quand il arrive, quand vous arrivez en cours, il va vous dire, vous vous représentez vous-même. hein? bien, représenter, ça veut dire parler pour quelqu'un d'autre. Et quand vous dites oui, automatiquement, vous venez de vous fusionner. Vous venez de dire au juge que la personne que vous représentez, c'est vous-même. Alors que représenter, c'est parler pour quelqu'un d'autre. Vous vous présentez à la cour, mais vous ne vous représentez pas à la cour pour parler pour quelqu'un d'autre. On continue. Vous étiez dans le dossier Jean-Marie-Joseph Arthur Normandin avec le juge Beauchin, dans le dossier 460-36-000-240-095. Vous n'avez pas tenu 200. compte. Vous avez désavoué le jugement du juge Godbout. Écoutez, c'est pas 240, c'est 140. J'ai fait une erreur là-dessus, mais je me suis emporté. Donc, on continue? Dans le dossier, dossier 22-028-373-041. Je ne ris pas, c'est qu'on rit de moi.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 Vous savez que le juge Gaëtan Dumas, au dossier 460-36-000084-046, euh, a renversé, présentement, il renverse la décision de l'honorable juge Feu Rénal Fréchette, de la même Cour supérieure que lui, au, euh, dans ce dossier-là où le juge de la Cour supérieure, M. Rénal Fréchette, a reconnu les deux entités puis s'est pas astiné c'est pas signé, puis il a pas traité mon frère euh, de niaiserie puis d'imbécilité puis qu'il retardait le monde il a reconnu ça et mon, mon frère a été acquitté là-dessus donc, ce qui arrive, c'est que c'est une lutte à la Cour supérieure contre la Cour d'appel du Québec, contre la Cour suprême du Canada. C'est des juges de la Cour supérieure qui renversent leur propre décision contre le très honorable juge furenael Fréchette, qui est décédé malheureusement. Mais vous savez que ça n'excuse pas le caviardage, justement, du juge Gaétan Dumont, qui a refusé de me rendre un jugement écrit. Puis pourtant, c'est en pénal et criminel, et qui a effacé, justement, une partie de ce qui se passe là-dedans. Alors, C'est mon identité. seule. des avocats peuvent représenter d'autres personnes. Je vous c'est ça que je veux. Vous ne pouvez... Voyez-vous, il vient de dire que seul un avocat peut représenter la personne physique. Là, il venait de se rendre compte que jacques joseph pierre antoine Normandin pouvait représenter Jacques normandin et représenter Jacques normandin comme dans le dossier judiciaire 200-22-028-373-041 que j'ai gagné parce que le très honorable juge François Godbout a reconnu que jacques joseph pierre antoine Normandin qui n'a pas de numéro d'assurance sociale est le représentant autorisé de Jacques normandin qui a le numéro d'assurance sociale 231-241 525. Là, le juge Gaétan Dumas va rejeter la cause carrément, alors qu'il n'a pas le droit de rejeter la cause. Il y a eu d'autres avocats, euh, d'autres juges et, euh, à la Cour supérieure dans cette instance-là, dans ce même numéro d'inscription de la Cour qui ont, qui ont présenté aussi qui ont performé ou qui ont, qui ont agi au dossier, il y a eu quand même audience devant ces juges-là, la juge Samoisette entre autres et la juge Miro et euh, le juge euh, euh, je crois c'est M. Yves Tardif, si ma mémoire est bonne donc ces juges-là et le juge euh, Gaétan Dumont n'a pas le droit de casser ou de renverser ou de simplement canceller ou supprimer cette cause-là, puis il l'a fait écouter. Voyez-vous, donc c'est terminé, et je vous souhaite bonne journée là-dessus, puis euh, écoutez, euh, nous sommes différents, l'être humain qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, et la personne physique a un numéro d'assurance sociale, et là, vous allez voter le 19 octobre, alors que c'est la personne raisonnable, c'est l'être humain qui va voter pour la personne physique qui, elle, est autorisée à voter, mais elle n'existe pas. Elle n'a pas d'entité. C'est à l'article 4 de la loi sur les faillites et l'insolvabilité, chapitre B3, qui est une loi fédérale, qui dit que la personne physique n'a pas d'entité. Et vous n'avez pas droit, comme humain, comme personne raisonnable sans numéro de d'assurance sociale, d'aller voter pour quelqu'un, ce n'est pas écrit dans aucune loi. C'est ça qui fait la différence entre le fait que vous êtes endetté ou vous ne l'êtes pas. La, la personne qui est endettée, c'est la personne physique qui appartient à l'État. Donc, Jacques Normandin 231, 249, 525 appartient à l'État... Sa dette privée comme sa dette publique appartient à l'État, puis c'est à l'État à, à, à régler ça. Mais ça, j'ai toute mon histoire là-dessus. Je sais comment le faire sans mettre le gouvernement dans l'embarras, sans mettre l'administration de la justice dans l'embarras, et sans mettre la population dans l'embarras. J'ai tout ce qu'il faut là-dessus. On se reparle. Je vous aime. Bonne journée à tous.